Les paradis fiscaux sont au cœur du trafic de drogue aujourd'hui. Les banques qui ont pignon sur rue aujourd'hui, ici, servent de blanchiment aussi d'argent. Quand est-ce qu'on va s'attaquer à ça C'est une forme de délinquance en col blanc. Et justement, ne si laissez pas penser que ce n'est pas on, fait actuellement. Doit, bah bah écoutez, vous connaissez vous aujourd'hui euh, ceux qui euh, trafiquent dans l'évasion fiscale et qui ont pris des peines de prison Il n'y en a aucun. Aucun aujourd'hui qui a mis la main dans l'optimisation et dans l'évasion fiscale n'a pris des peines de prison. Tandis, hein. quel rapport entre l'optimisation fiscale et les, et les, trafiquants, que, les trafics de drogue que dont le Parce ceux qui utilisent les sociétés offshore, ceux qui utilisent les paradis fiscaux, ceux qui utilisent le Luxembourg, euh, sont, utilisent les mêmes réseaux. Qu'utilisent les trafiquants de drogue, voilà. Et donc, vous on êtes a... sûr que votre comparaison, vaut raisons, ce oui, matin Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Je, je peux vous dire que dans les coffres de ces banques se mêlent l'argent sale de la drogue et l'argent de l'optimisation fiscale des grandes multinationales. Oui, l'argent n'a pas d'odeur pour cela. – Ah ben, bah, bah, venez avec moi au Luxembourg, je vais vous montrer, vous, les, les bah, sociétés… – Je ne vous connaissais les... pas, enquêteur en herbe. – Ben, bah, j'y suis allé, oui, mmh. je vais vous montrer ces sociétés écrans où dans des immeubles, euh, il y a euh, 3000 sociétés, euh, rien que sur un étage, parce que ce sont toutes des sociétés boîte aux lettres, et l'argent ensuite part aux îles Caïmans. Et c'est là où on retrouve justement l'argent sale. Mais enfin, quand est-ce qu'on va s'attaquer à ce trafic-là, pour justement tarir euh, la, la source de tous ces trafics Et c'est aussi comme ça qu'on fera œuvre utile pour ceux qui ont peur du trafic de drogue, comme, Roussel. comme à Marcel.